Bonjour, je m'appelle Rémi Carl, je suis chercheur à Rennes et je vais vous parler de dimensions bizarres. Alors avant de parler du bizarre, commençons par le tout-venant. Alors la dimension 1, ça correspond à des courbes qu'on peut tracer à la main, typiquement un segment ou un cercle. La dimension 2, c'est des surfaces, Pensez à une carte à jouer si on néglige son épaisseur. Et la dimension 3, c'est des volumes, comme un cube. Et au-delà, est-ce qu'on est déjà dans le bizarre à partir de la dimension 4 C'est ce que suggère la traduction en français du titre de la série des années 60 de Twilight Zone, mais les épisodes en anglais, en tout cas certains d'entre eux, commencent par évoquer une cinquième dimension qui serait une, une dimension étrange. Bah, ce qui semble acquis, en tout cas en anglais, c'est que la quatrième dimension naturelle, c'est le temps. Pour autant, en mathématiques, je ne vais pas dire que la cinquième dimension est déjà une dimension étrange, vu qu'on travaille dans des dimensions arbitrairement grandes, que ce soit pour des raisons purement mathématiques, ou en lien avec les applications, par exemple, quand on veut modéliser... Le mouvement des molécules dans un gaz, si on a N molécules, il y a trois coordonnées pour les repérer dans l'espace, trois coordonnées pour repérer le vecteur vitesse. Et donc, on travaille naturellement dans un espace de dimension 6N, et N peut être arbitrairement grand. Donc, on n'en est pas encore dans ce que je voudrais appeler aujourd'hui dimension bizarre. Pour avoir un exemple de dimension bizarre, je vais reproduire la construction classique du flocon de Von Kors. Donc On part d'un segment et on va le couper en trois parties égales. Et on va remplacer le segment du milieu. On va faire comme s'il y avait un triangle équilatéral, mais on va enlever la base. Donc voilà, donc on a enlevé un tiers du segment, mais on a remis à chaque fois deux segments de longueur identique au milieu. Maintenant, on se retrouve non plus avec un segment, mais quatre. On recommence, on, on coupe chacun des quatre en trois parties égales. Et on euh, complète par un triangle équilatéral. Maintenant, on a 16 euh, segments. On recommence. Et on va aller jusqu'à l'infini, donc on recommence une, une infinité de fois, et on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Alors pourquoi ça s'appelle flocon de Von C'est si on colle trois copies, donc, qui sont basées sur les trois euh, segments rouges, on obtient quelque chose qui correspond à la représentation qu'on peut se faire d'un flocon de neige. Bien. Alors quelle est la longueur du flocon de Von Si on part d'un segment de longueur 1, alors 1, je ne donne pas d'unité, un coude, un pied, un mètre. Donc on a enlevé un tiers en rouge, et on a ajouté deux tiers en bleu. Donc on se retrouve après une étape avec une longueur de 4 tiers. Au bout de deux étapes, on peut faire le calcul, on a 16 neuvièmes. Et on peut vérifier, par récurrence par exemple, qu'à chaque étape, on multiplie la longueur de la courbe par 4 tiers. Et donc après n étapes, on a 4 tiers puissance n-1, et quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini ce qui suggère que la courbe qu'on a obtenue est de longueur infinie, alors qu'elle n'a pas l'air d'occuper euh, énormément de place sur l'écran. Alors pour deviner quelle est la notion raisonnable de dimension euh, dans ce cas, je vais rappeler des formules célèbres et euh, constater que quand on multiplie les dimensions par deux, on va multiplier les mesures de façon relativement universelle. Donc en bleu sont rappelées les formules... Que je, que je ne commenterai pas plus en avant. Si on multiplie la longueur d'un segment par 2, on multiplie sa longueur par 2. Ça, c'est une tautologie. Si on, fait, si on multiplie le rayon d'un cercle par 2, on multiplie sa longueur par 2. Bon, on est en dimension 1. Si on multiplie le côté d'un carré par 2, on multiplie sa surface par 4. Même chose pour un disque. Par contre, pour un cube, si on multiplie son côté par 2, on multiplie son volume par 8. Et pareil pour une sphère. Donc, la généralisation qu'on a envie d'énoncer, c'est si on double les dimensions d'une figure de dimension d, on multiplie sa mesure par 2 puissance d. C'est au moins testé sur les cas ci-dessus. Alors j'ai multiplié par 2, mais je pourrais multiplier par 3, et on aurait 3 puissance d à la place de 3. Ben, mettons ça en pratique sur le flocon de Von Donc Je rappelle la conclusion du transparent précédent au-dessus. Et je prends une copie du, euh, du flocon à gauche que je zoome trois fois, c'est vraiment le même euh, fichier qui est agrandi trois fois. Et on constate que en, dans l'ellipse le, rouge, on a une première copie du flocon. Maintenant, on en a une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc en tout, après avoir zoomé trois fois, on a quatre copies du flocon. Donc en vertu du principe énoncé ci-dessus, la dimension du flocon est la solution de l'équation d'un d, 3 puissance d égale 4, qu'on résout en disant que d, c'est le logarithme de 4 sur le logarithme de 3, qui vaut quelque chose qui n'est pas entier, qui commence par 1,26. Donc c'est ça que j'ai envie d'appeler une dimension bizarre. Alors, c'est en particulier un exemple de fractal qui apparaît ici comme un jeu mathématique, mais pas seulement. La notion de dimension fractale a plusieurs applications. Donc voici des exemples, et notamment euh, la modélisation d'une feuille de fougère au milieu ou un mouvement brownien à droite et euh, le chou romanesco qu'on surnomme parfois chou fractal à gauche. Merci.